Fragile. Je titube, je m'agite, cherche un autre comme toi qui comprend et qui voit. Tout tourne autour de moi. Mmh. Tout tourne autour de moi. J'ai une autre gueule Des amis Qui m'adorent Qui me réveillent Quand je m'endors J'essaie de communiquer Tableau. pas tranquille, je jette un sort à celui qui me mord et je dessine des sentiers fusant sur les doigts chemin fleuri l'été De dessous mon toit, émotive, je rêve tout bas Je bascule, inutile sans ses bras Tout tourne autour de toi Tout tourne autour de toi ah, ah, ah, ah. J'imagine que je te donne rendez-vous Au premier de nos rendez-vous Je donne vous ah, ah, ah. Aller-retour dans nos passés Retour au tout premier Je titube, je m'agite Cherche un autre comme moi Qui comprend et qui voit Tout tourne autour de moi